Qu'est-ce oh, qu qu'il y a Qu'est-ce qu qu'il y a, qu qu y a Mais quoi Tu vois ça C'est pas toi qui va me prendre ce pécu. Je me suis battue pour l'avoir. Ok. Tu vois ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. Mon amour, debout, celle de... là. On est le 11 mai. On est le 11 mai Oui. Qu'est-ce qu'il y a Je vais chez le coiffeur. Mais pourquoi Oh non, non, non, non. Oh non. Oh, oh, oh. Oh, c'est pas un bon problème, je regarde un truc là. Ben regarde! C'est quoi ça? Ah, tu, joues ça je, tu parles ou tu chantes? Moi je suis tunisien, c'est pour ça qu'on parle comme ça. D'accord, d'accord, tu es malien, d'accord, tu l'es. Tu peux appeler Benjamin s'il te plaît Il paraît que 20 des français font l'amour dans leur cuisine. Ah ouais mmh. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre des crêpes Bah qu'est-ce que tu fais maman J'en ai marre, je sors. Je vais boire un verre dans la cuisine. <rire> que ça pousse Une vraie forêt vierge. Faudrait penser à couper tout ça, hein, c'est pas très présentable. C'est vrai que c'est moche, mais en même temps, qui Tu veux que ça dérange, hein Entre nous, il n'y a jamais personne qui vient regarder Oui, enfin, moi ça me gêne, euh, même si... Et il y a une copine, elle m'a dit si t'es en manque de cul, pour te rappeler du bruit de la levrette, courant claquette. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Avec une très très belle demoiselle je un can Oh la tête de ma mère c'est un mec Oh la tête de ma mère c'est un mec 4 heures tu es un homme Qu'est-ce que tu fais en premier Ben je l'ai dit franchement je fais l'hélicoptère avec ma queue Genre je saute comme ça et je me dis ah, ah Zouglou De fromage, fromages, kebab. Tain. Léo, Léo. Mais qu'est-ce qu'il y a Je suis en train de décharger les t-shirts là. Tu peux venir me prendre le cul Eh hey, toi, qui regarde mon TikTok, pourquoi t'as pas aimé Pourquoi t'as pas commenté Ça me plaît pas du tout ton comportement là. Faudrait changer ça très très vite. Non mais il va Bé, t'as fait quoi T'as marché dans la merde Non. Ben reste dehors. Bisous. Qu'est-ce qui t'a manqué chez moi Ce qui m'a manqué, c'est ton gros dizzy. <rire> T'es pas chaud Oui. <rire> Warning <rire> Rappel à toutes celles qui pètent un peu plus haut que leur cul et qui passent leur temps à critiquer que la mèche de ton tampon ne fait pas de toi une bombe. Je comprends pas à chaque fois que je bois, les gens ils me regardent bizarre. <rires> Tu dis quoi? Regarde, c'est ton mec! <rire> nous sommes en guerre. Et nous? Nous tous? Parce que moi j'ai des trucs à faire là, hein, tu sais. Il faut que j'aille à la poste, des trucs, trucs importants, tu vois. Non! Non! Non! je fais très blanc. Mais je dis la vérité. Le gouvernement est en train de nous enculer tous. Tout. Ha <laughs> ha. Mais le mec il a regardé C'est pas la première fois the a la fence. Look yeah. at her, pro. Pro, probiotic. Look at that. Oh non, non, non, Comment fait Le chat oui, son bruit. Ouf, le chat. Miaou. Yeah. Et tu, maman, tu ah Il a voulu se venger, non Oh, enfin, allez, oh Non, non, non, non. Oh, non. Oh, oh, oh, oh. A <rire> tous les hommes qui pensent que TikTok est un site de rencontre <rire> Bon chance